Bonjour, bonjour, chers internautes, je suis Régis Samon, coach marketing spécialiste des PME en difficulté de vente et en entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans la section entrepreneuriat et on va parler des parents. Est-ce une bonne idée de travailler avec ses parents dans un business J'ai décidé de parler de cette réalité, spécialement en Afrique, parce que les avis sont vraiment très tranchés. Soit les gens ont eu de très mauvaises expériences avec leurs parents, donc ont complètement bousillé, ont créé des drames, et qui font qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler avec des parents. Soit c'est carrément le contraire, ils n'ont confiance qu'en leurs parents proches pour pouvoir gérer leur business. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non on en parle dans cette vidéo. Est-ce que c'est une bonne idée? Non, déjà, si c'est mal géré. Uniquement que si c'est mal géré. Parce que le parent qui va être employé dans votre business, s'il est mal géré, il va être un très gros bouffeur de temps. C'est-à-dire que quand il va venir au travail, il va envoyer les problèmes familiaux au boulot. Il va vous perdre votre temps, il va vous parler de tel ou tel dossier qui n'a rien à voir avec le travail, mais qui a à voir à faire avec votre famille. Et il sera votre point faible. S'il est mal géré, il sera votre point faible en matière de vigilance parce que vous aurez confiance en lui et si c'est le mauvais profil, le mauvais parent que vous avez pris comme employé, il sera ce point faible là qui va faire de telle sorte qu'on puisse vous voler. C'est par lui que les gens vont passer pour piller vos revenus ou pour vous faire du mal ou bien pour vous attaquer en justice ou pour vous pousser à commettre des erreurs. Troisième élément si jamais le parent employé est mal géré, c'est le fait qu'il soit un tueur de votre productivité. Ça veut dire qu'au lieu de vous pousser à la croissance, c'est celui qui va faire que vous allez travailler moins. Mais par contre, si c'est bien géré, si le parent employé est est bien encadré, là ça peut être un facteur de croissance pour votre entreprise. C'est celui-même qui va booster l'entreprise. Il sera le référentiel en matière de motivation puisque c'est votre parent. Donc ce gars-là, sa cadence de travail qui va pousser les gens à travailler plus. Moi, c'est dit, attends, si le frère, la soeur ou bien la femme du patron, elle travaille 8 heures, 10 heures de temps, nous qui ne sommes pas ses parents-là, le minimum c'est de faire exactement comme elle, sinon plus parce que nous on n'est pas parents. Et vous voyez donc il sera un motivateur, mais si ce n'est pas bon, eh bien, il sera un démotivateur. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui travaille une heure par jour, il va faire que tout le monde va travailler une heure par jour. Donc c'est un référentiel de motivation de travail. Et puis, il peut être protecteur. S'il est bien encadré, le parent employé, il peut être vos yeux et vos oreilles dans l'entreprise quand vous n'êtes pas. D'ailleurs même, quand on regarde la plupart des organisations qui milènent, les mafieux, les gangs et tout ça, vraiment les frères ils étaient très proches. Et même sur le plan biblique, on a vu que le très grand leader charismatique Moïse était accompagné toujours de ses parents, de sa soeur Myriam, hein, qui est très connue parmi toutes les trois religions, et puis de son frère Aaron voilà, qui ont quasiment piloté le passage de la sortie d'Égypte jusqu'à Canaan. Donc ça montre que les parents dans un business peuvent être facteurs négatifs ou facteurs positifs. Le plus important pour pouvoir répondre à cette question, hein, c'est de dire bon, Comment on sait qu'ils sont capables du pire comme du meilleur? Comment on fait pour qu'ils soient les meilleurs pour votre business et qu'ils ne soient pas destructeurs pour votre business? Alors, on va commencer par éliminer les risques les plus courants. Chose, il y en a deux. D'abord, quand vous embauchez un parent dans un business, il faut prendre des garde-fous pour éviter qu'il n'ait pas un comportement professionnel. Et comment on fait pour qu'un parent n'est pas un comportement professionnel. Je vous donne deux exemples. Le principe, c'est que si vous voulez que votre parent soit professionnel, vous-même, vous ne vous devez jamais, en tant que patron, franchir la limite entre le professionnalisme et puis la famille. Au travail, en tout cas. Si vous franchissez cette limite-là, vous êtes foutu. Je donne un exemple simple. Parce que c'est votre parent, au travail, vous lui confier des courses personnelles qui n'ont rien à voir avec le boulot. Des courses de famille, et tout ça. Vous-même, vous venez de franchir la ligne entre le professionnalisme et puis le, le familial. Déjà que le parent employé, il est déjà fragile sur le plan du respect des règles. Si vous-même, en tant que patron, vous franchissez la limite, ça sera très compliqué. Si vous franchissez la limite au niveau des cadeaux, les debouts, ce que vous n'aurez pas fait avec un employé normal, ne faites jamais ça à votre parent employé. L'entreprise, si vous le faites, ça veut dire que vous êtes capable de faire les mêmes dons, les mêmes debouts d'argent à tous les autres employés. Sinon, c'est pas la peine de le faire. Donc, ça en évitant vous-même de franchir la limite, votre parent sera rigolo dans l'entreprise. Vous allez voir que il va être de façon professionnelle parce que vous venez de lui donner le carré, le cadre dans lequel il doit évoluer. Mais si vous-même vous franchissez à chaque fois la limite entre le professionnalisme et la, la famille, finalement vous allez pas le contrôle de votre parent employé. Et il va devenir destructeur comme les symptômes qu'on a cités plus. Deuxième principe à intégrer, si vous voulez embaucher des parents, pour qu'ils soient plutôt constructeurs et non destructeurs, c'est de savoir qui embaucher. Quels parents embaucher quand on lance un business Alors, je vais donner quelques critères pennelment. D'abord, un, n'embauchez jamais vos parents chômeurs. Ça paraît contradictoire. Mais si vous embauchez des chômeurs, ça, c'est la source des destructions de votre business. Parce que votre parent chômeur, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler. Ce que vous devez embaucher, là, ce sont les parents qui travaillent avec vous déjà. Soit qui travaillent ailleurs, soit qui travaillent avec vous bénévolement. Pourquoi Parce que ces gars-là, ils ont déjà commencé à travailler, soit dans le monde du travail, soit de façon bénévole avec vous. Donc, ils ont déjà monté leur productivité. Ça paraît contradictoire, mais vous-même, quand vous embauchez, il faut avoir dans la logique que je n'embauche pas un parent, j'embauche un employé. Donc, il faut avoir les mêmes critères. Et de la même manière, je vous ai dit dans la vidéo concernant le recrutement des employés pour les PME, de vous focaliser sur ceux qui sont travailleurs et motivés et de ne pas vous focaliser sur la compétence. C'est de la même manière, je vous dis, ne vous focalisez pas sur les parents qui sont au chômage. Très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que, ah bon, j'ai créé une entreprise, je vais donner du travail à, des, à mes parents qui sont chômeurs et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils viennent et puis détruisent votre entreprise. Ils sont facteurs de démotivation, ils font baisser votre vigilance, tous les symptômes qu'on a cités plus haut. Moi, quand j'ai créé quelques entreprises, j'avais cette vision-là, cette mauvaise vision, de dire non, je veux donner de l'emploi à des parents qui sont au chômage et tout ça. Grossière erreur. Il faut rester professionnel. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est un métier aussi. Voilà, ce n'est pas une ONG. Si vous voulez créer une ONG pour l'emploi, là, c'est différent. Mais à partir du moment où vous créez une organisation à but lucratif, qui est l'entreprise, il faut avoir vraiment les principes d'hommes et de femmes d'affaires. Donc on ne prend pas les parents chômeurs. On prend les parents qui travaillent déjà. Travail, il est comptable quelque part, il n'est pas bien payé, ou bien même il est bien, mais tu veux l'embaucher pour venir t'aider dans ton entreprise, tu le prends. Donc il travaille et il est compétent. Ou bien ceux qui vous aident déjà bénévolement. Donc pas les chômeurs, pas ceux qui vous demandent de l'aide financière. C'est-à-dire on ne donne pas de travail à quelqu'un parce qu'on on est fatigué de lui donner de l'argent. À chaque fois qu'il demande, donc, on vient le mettre dans l'entreprise. Son même comportement de mondial, là, excusez-moi du terme, qu'il avait envers vous, là, dans la famille, là, Il va venir déporter ça dans l'entreprise. Et là, ça sera pire, parce qu'il sera à côté de vous. Donc, chaque fois, il aura accès à vous pour vous demander de l'argent, pour, pour n'importe quoi. Il va pas bosser. Ça, je vous l'ai dit, il va pas bosser par expérience. Quels sont les critères sur lesquels vous devez embaucher? Je vous ai dit déjà, premier critère, il faut embaucher ceux qui travaillent déjà. bénévolement pour vous, bien ceux qui travaillent ailleurs. Ensuite, il il faut les embaucher selon leurs points forts. Ça veut dire quoi Si je connais un cousin qui est très bon en matière, par exemple, de sécurité, je le prends comme chef de sécurité chez moi. Parce que, justement, c'est son point fort. Si c'est quelqu'un qui sait conserver l'argent, je le prends comme trésorier comptable. Tu à lui montrer, après les aspects techniques du métier, mais je le prends sur ses points forts. Ne prenez jamais un parce que pour combler un poste vide quoi. Non, non, non, non. prenez-le dans ses points forts. Et puis, si jamais, vous l'avez dit, bon, par exemple, je un exemple, c'est un parent qui est au chômage. Enfin, un parent, sur si son point fort, il est bon en matière de sécurité, il est vigilant. Je l'ai pris, mais je veux l'aider financièrement aussi. Donc, son salaire de vigile, là, c'est pas beaucoup. En tout cas, dans l'entreprise, tel que c'est fixé. Si vous voulez donner plus de grâce, ne donnez pas d'argent dans l'entreprise. Donnez-lui cet argent-là en dehors de l'entreprise et de façon masquée. Ne dites pas que non, c'est parce qu'ils travaillent. Non, non, non, non. Ce que travaillent, travaille il sera payé pour l'exact salaire, pour ne pas créer de frustration avec les autres employés qui ne sont pas vos parents. Si le salaire de vigile, c'est 60 000, donnez 60 000. Ne rentrez pas dans les considérations. Non, comme c'est mon parent, je vais lui donner 120 000. Et puis, tous ceux qui ne sont pas parents, vous leur donnez 60 000 francs. Ça, vous créez une injustice interne et ça va créer la démotivation. Au sein de votre entreprise. Donc, voilà quelques conseils pour pouvoir embaucher les parents dans votre entreprise qui vous aident à faire prospérer votre entreprise et non être destructeur. Donc, est-ce une bonne chose d'embaucher des parents dans une entreprise? Non! Si vous ne savez pas comment les embaucher et sur quels critères avoir les bons profils, oui, si vous savez les encadrer, vous savez fixer les limites de telle sorte qu'ils soient plutôt producteurs. Et Constructeur et non destructeur de votre business. Voilà, c'était ma petite vidéo. Je vous dis à ciao, ciao, bye bye.